Pour toute chose prendre un air intelligent de plombier parce que là c'est hyper technique tu auras compris je ne suis pas plombier bon voilà t'en fais ce que tu veux changer un robinet c'est tellement facile et ça prend pas beaucoup de temps que tout le monde a déjà fait 60 000 tutos sur youtube à ce sujet mais maintenant tu le sais docteur magouille aime bien magouiller et tant pis si je ne suis pas le premier Tant que <rire> je me fais des ronds 30 minutes de montage annoncé selon la notice de celui que j'ai acheté 30 minutes mon cul j'ai mis plus d'une heure moi Alors pour enlever le robinet, je ne suis pas une quiche. <rire> si je ne coupe pas l'arrivée d'eau, je vais avoir des problèmes. Petit 1. Couper l'arrivée d'eau et ouvrir le robinet, histoire de ne pas inonder le sol. Et vérifier que j'ai bien ouvert les deux sources, chaude et froide. Autrement, il restera de l'eau dans l'un des raccords. Petit 2. J'ouvre le paquet du robinet que j'ai acheté et je regarde quand même vite fait la notice. La première surprise, à croire que les consommateurs d'aujourd'hui ont une vie de pilote de chasse, vu la taille de la notice, et que paradoxalement, ils ont le cuit d'un catcheur. D'une coiffeuse. Ou d'un plombier. Il n'y a aucun mot, aucune phrase, que des petits dessins. C'est tout mignon, ça, les petits dessins. Enfin, ça va, je suis peintre quoi. Chez Lire, si t'avais mis quelques phrases d'explication dans ta notice, j'aurais quand même compris. Je suis pas une burne. Bon, admettons qu'il y ait pas mal de cons. C'est pas une surprise. Je continue. Petit 3. Je regarde le robinet. Oh, il est beau. Petit 4. Je regarde un peu comment on va s'assembler tout ce foutoir. Parce que moi, je m'attends à un robinet tout monté, et paf, c'est terminé. Bah non Ils ont foutu des joints partout et dans tous les sens. C'est le véritable bordel ce carton. On se croirait dans les rayons de Castorama. Petit 5. Je suis prêt à enlever l'ancien. Un robinet tout pété qui fuit de partout et qui accessoirement comme tu peux le voir m'a foutu un sacré bordel sous l'évier mais quelle merde mais après il va falloir tout repeindre mais je sais pas faire petit 6 ah non encore petit 5 putain ça avance pas je commence par enlever les raccords ça c'est super simple mmh. Ah oui, regardez pas ça, c'est du téflon Première leçon, où tu mets du téflon, où tu mets un joint Et là, bah, t'as pas besoin de téflon, bordel Mais c'est qui cette nous qui a fait ça Ah bah oui, c'est Pépé, <rire> fallait s'en douter Bon, j'ai essayé d'enlever au cutter, mais même pas la peine Le truc est tout sec et écrasé depuis 3 euh, siècles On laisse comme ça, on laisse tomber, bref Je le vérifierai que ça ne fuit pas, bien évidemment Petit Enlever les robinets de l'évier Oh la galère pour enlever l'ancien robinet avec cette clé Mais attends, c'est quoi ça oh. On peut le retirer avec un tournevis Oh vite, je vais chercher un tournevis. Oui parce que j'ai aussi des tournevis. Ah oh bah attends, et oh, je suis bricoleur hein. Et un bon en plus. Hein. Allez, c'est parti, on dévisse. Bon bah forcément, depuis le temps que c'est là, avec l'eau l'humidité, ça rouille un peu. Hein. Je galère donc à l'enlever. Mais j'y arrive et sans tout péter. Je suis très fier. Petit 7. Je présente le robinet à sa place, après avoir nettoyé quand même l'emplacement de l'ancien. Je l'ai calé comme j'ai pu avec un carton. Hein. Le juste le temps de serrer par-dessous. Ça c'est la tige et le boulon qui va maintenir de façon étanche le robinet en place. Bon, quand t'es un bon, t'as pas besoin d'une troisième main. Et le zizi, ça marche pas. À ah, moins d'être gaulé comme un étalon. Et ça ne t'a pas échappé, je ne suis pas gaulé comme un étalon. Ou alors un cheval de trait qui aurait été castré. Donc, euh, je me suis fait aider. Continuons, ne te disperse pas, écoute. Je serre ce bordel au tournevis. Et quand j'aurai fini, sans forcer comme un malade d'ailleurs, je vais reprendre une clé pour finir le serrage du boulot. Et pas le chien, c'est good. Petit vite. Je vais rebrancher les raccords. Mais avant ça, je vais installer ces drôles de petits écrous tout bizarres, là. Quand on regarde dedans, il y a un truc en plastique. Alors, je ne suis pas mobilisé Enfin, pas encore. Bon, alors, je ne le sais pas. Mais je devine que ce truc doit avoir une fonction utile. Si je l'avais mis là pour faire des nouilles, euh, ça le saurais. J'ai donc imaginé que c'était un système de réduction de la pression de l'eau. Bah oui, c'est évident. Bon, chez eux, dans leur notice de merde, la pression de l'eau, c'est ce petit dessin. Admettons que je connecte donc tous ces petits raccords en les vissant. Pareil, ils ont un joint, donc pas de filasse ou du téflon. paf, je sers. Et puis j'ajoute les nouveaux raccords qu'il y avait dans la boîte. Peut-être que mes anciens étaient encore bons. C'est des raccords de la longe, je ne sais même pas. Enfin des petits tuyaux là qui se vissent, t'as compris. Mais comme je n'ai pas envie d'y passer la nuit et d'y revenir dessus si jamais il y a un truc qui cloche, donc je mets les nouveaux. Attention à ne pas faire de nœuds en les serrant pour éviter de les abîmer. C'est écrit. Enfin, c'est dessiné. J'utilise une pince pour serrer le col du raccord afin d'éviter qu'il détourne sur lui-même. Tout simplement. Comme disait Bibi. Tout et ben bah voilà, j'ouvre à nouveau le robinet général d'arrivée et j'ai enfin fini. <rire> j'ai changé mon tout premier robinet à 46 ans et ça ne. Ah bah si, merde, ça fuit. Ah forcément, ça n'aurait pas été rigolo. Bon, du coup, je laisse le robinet général d'arrivée d'eau ouvert, je kière ma pince et ma clé, je fais un petit peu de yoga et je sers comme un malade. Et bah là, ça fuit plus. <rire> à qui le tour C'est qui que je dois embrasser pour m'avoir fait voir comment j'aurais changé un robinet Hein C'est qui le patron Hein C'est qui C'est. Merci à tous les plombiers qui passeront sur ma page de m'insulter Je me douche avec délectation sous leurs injures Pour ne pas dire que j'en fais du bilbouquet avec mes burnes Je m'en parle les couilles Et pour les autres, si la démonstration vous a convaincu Un petit pouce Au revoir